Salut Internet! Alors, moi, si je fais cette vidéo, c'est suite à une polémique qui a eu lieu, je sais pas si vous avez vu, euh, après la sortie de, du jeu vidéo Battlefield 5, qui donc a provoqué un tollé chez les aficionados de la franchise parce qu'ils mettent en scène une femme euh, au milieu d'hommes. Le personnage principal est une femme qui se bat au front comme les autres et qui sonne des paillettes et tout, et, là, et du coup ça a engendré un débat, mais alors passionné et passionnant, qui s'est soldé par. Non, elle, bah non, non, je suis pas d'accord, non, il y avait pas de femme, il y avait pas de femme, il y avait pas de femme. Alors j'ai eu cette conversation moi-même avec des, des personnes qui me sont proches et qui ne me sont plus. Euh, donc avec des personnes qui me sont proches, on a, on a discuté, me disait non, euh, je suis pas d'accord, il n'y avait pas de femmes, c'est pas possible, on en aurait entendu parler. <rire> ouais, On, on fait un documentaire sur le sujet, donc c'est pas pour rien. Ce à quoi cette personne m'a répondu, bah tu sais quoi, si tu t'en connais tant que ça, nomme-moi-en une. Là on est dans une autre sphère, dans une autre dimension, c'est n'importe quoi. C'est ridicule, c'est ridicule, ce débat euh, ça ne me plaît pas. Je peux pas t'en nommer qu'une, je peux t'en nommer 10, je peux t'en nommer 20, je peux parier je t'en nomme 1000. Ah ouais C'est là que j'ai besoin de ton aide. J'ai peut-être été un, un poil présomptueuse sur le coup, et, euh, et là je, je rame un peu. Si, ami internaute, toi aussi, tu crois qu'il y a eu plus d'une femme qui a combattu pour nos droits que ce soit partout dans le monde en fait en France, en Asie, en Amérique centrale, en Afrique, partout. eh bien, je t'en supplie, aide-moi. Parce que sinon ce débat va se solder par un échec cuisant et j'en ai ras le bol. Je veux gagner ce pari et je suis sûre qu'on peut le faire. Toi, plus toi, plus toi, plus plus tout ce qui le veulent. Alors ce que je te propose, tu prends ton téléphone, tu appuies sur le bouton appareil photo, qui fait aussi vidéo, c'est fantastique, tu appuies sur vidéo, tu tournes ton téléphone en façon selfie. Là, et tu l'appuies, alors là c'est le moment compliqué de la manœuvre. Il faut appuyer et se filmer. Et tu dis le nom d'une femme attend. Louise de Bettigny. Et tu me l'envoies avec le hashtag nameOneWoman. Pour leur montrer là, à toutes et à tous qu'il y a une des femmes qui en a et qui en aura. Et pas juste une, ok C'est la flèche <rire> de <la rire>